Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, je suis Youssef Dallet de la chaîne Je Communique TV, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va discuter sur communication progressive du français avec 270 activités. Et ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est parler des lieux et des objets. C'est toujours avec localiser, comme situation de parole. Alors parler des lieux et des objets, c'est le thème d'aujourd'hui. Acte de parole, c'est localiser. On va voir une situation de communication, c'est un objet, puis. Quant à grammaire, on va voir les problèmes personnels directs au passé composé. Et côté vocabulaire, on va voir quelques mots de, de situation de communication. Allons-y, on va découvrir ensemble la situation d'aujourd'hui, un objet perdu. Si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne du Connectif. Mettez des likes si vous aimez des vidéos. Cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Mettez des commentaires améliorer, bien sûr, notre chaîne. Voici donc l'association de communication. Un objet perdu. Un dialogue entre Quentin et Adèle. Quentin. Où est mon portefeuille? Je ne le trouve plus. Adèle. Il n'est pas dans ta poche? Quentin. Non. Je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Adèle. Voyons. Qu'est-ce que tu as fait? « Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois ?»« Chez le fromager. »« Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager ?»« Non, non. J'ai payé et puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé. »« Quentin. » Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit. Mais je n'ai pas fait attention. Zut Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Adèle Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Alors, encore une fois, un objet perdu. Il y a un dialogue entre Quentin et Adèle. Où est mon portefeuille Je ne le trouve plus. Il n'est pas dans ta poche « Non, je ne trouve pas. J'espère que je n'ai pas perdu. »« Voyons. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, ?»« Quand est-ce que tu l'as sorti de euh, ta poche ?»« La dernière fois. »« Chez le fromager. »« Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager ?»« Non, non. J'ai payé, puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. »« Il a dû tomber dans la rue alors on te l'a volé. » Alors, il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit, mais je n'ai pas fait attention. Zut Qu'est-ce que je dois faire maintenant Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte, tout simplement. Alors, c'était donc le dialogue entre Quentin et Adèle. Un objet perdu. Quentin cherche son portefeuille. Il ne le trouve pas. Alors, Adèle vient de l'aider. On continue avec côté grammaire, vocabulaire et manière de dire. On va commencer par manière de dire. Alors, pour chercher un objet, on dit manière de dire, par exemple, je ne trouve pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Deux je ne sais plus où j'ai mis, euh, je ne trouve plus, où est-ce que j'ai mis, j'ai perdu. Alors là, c'est ce qu'on appelle localiser. Alors, pour localiser un objet, lorsque tu viens de perdre un objet, tu dis je ne trouve pas mon objet. Quelqu'un peut m'aider je ne, trouve pas mon, je ne trouve pas, par exemple, mon portefeuille, je, je ne trouve pas, par exemple, mon portable, je ne trouve pas, par exemple, mes clés. Qu'est-ce que j'ai fait de Je ne sais plus où j'ai mis, par exemple, quelque chose. Je ne trouve plus. Qu'est-ce que j'ai mis J'ai perdu. D'accord Alors, le plus important ici, c'est grammaire. Oui, c'est le passé composé plus le pronom personnel direct. Le passé composé plus le pronom personnel direct. J'ai vu le film. Euh, mon mari, la voiture, Virginie. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu. Il a perdu ses clés, ses papiers. On dit, il les a perdus. Il ne les a pas perdus. Vous avez mis votre stylo, votre clé. Vous l'avez mis. Vous l'avez mise dans votre poche. Vous ne l'avez pas mise. Vous ne, ne l'avez pas mise. Alors, j'ai vu le film, on dit je l'ai vu. J'ai vu mon mari, je l'ai vu. J'ai vu euh, la voiture, je l'ai vu. J'ai vu Virginie, je l'ai vu. Le contraire, c'est je ne l'ai pas vu. Soit le film, soit mon mari, soit la voiture, soit Virginie. Il a perdu ses clés, ses papiers. On dit il les a perdus. Soit les clés, soit les papiers. Soit... bien sûr il y a un accord entre le participe passé bien sûr et, et le pronom personnel direct. Ça veut dire les compléments pronom personnel direct, ça veut dire le complément d'objet direct. Vous l'avez mis. Ah pardon. Il a perdu ses clés. Il les a perdus avec Elle a perdu ses papiers et il les a perdus avec S à la fin. Elle a perdu ses papiers et ne les a pas perdus avec S à la fin. Elle a perdu ses clés et il ne les a pas perdus avec es à la fin. Alors ça dépend soit le complément d'objet direct il est au féminin ou au masculin soit au singulier. On va travailler bien sûr cela dans la partie des exercices dans la partie des activités. Vous avez mis votre silo, vous l'avez mis dans votre poche. Vous avez mis votre clé, vous l'avez mis dans votre poche. Ah, bien sûr. Vous l'avez mise, pardon, vous l'avez mise dans votre poche. Pourquoi Parce que votre clé, la clé c est un nom féminin. Vous ne l'avez pas mis ou vous ne l'avez pas mise. Bien sûr, à l'aide des exercices, des activités qu'on va voir plus tard, hein? vous pouvez comprendre facilement. Côté vocabulaire, on dit un voleur, voilà l'objet, à, à quelqu'un, perdre un portefeuille, un porte-monnaie, un sac à main, faire tomber un objet, aller au commissariat de police, faire une déclaration de vol, de perte, on m'a volé, j'ai perdu. Alors, on a vu troisième situation de communication, il s'agit de localiser. Le thème, c'est parler des lieux et des objets. Alors, il y a un dialogue entre Quentin et Adèle au propos de portefeuille. On a déjà vu ces expressions. « Où est mon portefeuille Je ne le trouve plus. » Alors, Adèle vient de l'aider. « Il n'est pas dans ta poche. »« Non, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. » Vous avez bien compris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 Puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit, mais je n'ai pas fait attention. Certain... Zut. Qu'est-ce que je dois faire maintenant Tu dois aller tout simplement au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Alors, remarque grammaticale, on dit, je suis sorti avec des amis, mais j'ai sorti le portefeuille. Même situation pour monter au descendre. centre. Je suis monté au troisième étage, c'est moi. Mais j'ai monté les bagages dans l'argent. J'ai monté les bagages dans l'argent. D'accord Je ne sais plus, j'ai oublié. Ça veut dire, je ne sais plus, ça veut dire, j'ai oublié. Voilà. C'est avec vous, M. Sifidelel, qui vient de vous expliquer une situation de communication, de localiser. Troisième situation de communication, il s'agit de acte de parole localisé. Le thème, c'est parler des lieux et des changs. Merci de votre attention et à la prochaine.